Depuis où il y a vous avez calé dans les déclaration au commissaire Muscadé. Dans le jour passé, mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous dis, Robinson Léonard et un jeune garçon qui tombé en bas de dans le département Niplan qui parle vie. Nouvelle sila qui choquait la, la République en pile moun qu'on est Muskade son criminel lui li supposé révoqué dans tête juridiction miragroane selon déclaration divers proches j'en son sa robinson c'est pas yon bandi non non mais c'est un homme tête li pas tellement fini correct et, frères et bien frère c'est ça bien aimé après la nouvelle, Lamar Robinson, divers citoyens, fait qu'on commissaire Muscadin, c'est un criminel. Il a cinq dos. Après tout parler en pile le ça, commissaire Muscadin sortit dans le silence. Li. Quand elle déclarait, jeune garçon ça, les nouvelles dérivées, je ensemble avec toute l'équipe. Il y a illégales dans le il était débarqué pour arrêter Monsieur Aksamsa. Malheureusement pour jeune garçon, hein, s'il était posé, il n'était pas tombé. Mais Rive, équipe policière au bras Rive, nos zon kote l elle était cachée, rapidement il a les armes, il tirer tiré tire lui. Il yo tiré lui, policier qui qui avec un flash dans main. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, Malgré jeune garçon sa fine, malgré policier sa fine tomber, jeune garçon a ap, approché sous policier pour l'ouest, s'il tombait zamni pointe. Et c'est même moment monsieur prall tomber tout. Et toujours selon déclaration commissaire Muscadé, maman jeune garçon ça t'es habillé en femme pour te sauver qui te commune. Elle passe passait sous jeune garçon, ou elle Et Zam li joue nan, mais jeune garçon, c'est yon Zam, yon policier qui te mort. Ou pral tende déclaration commissaire, ou maître, était là. Voici se bien aimé, on fait un coup de pied voisin. Faut que di ou, sorti premier pour arriver 20 décembre, Autorité dominicaine ou fait qu'on est, il plus passe 13 000 Haïtiens. Et seulement pour l'année 2022 à la, plus pas se 100 000 Haïtiens déportés. Je ne dit à ce 25 décembre, en pile moun a dit lot, joyeux Noël. En pile moun a fêter naissance Jésus-Christ. Voici bien aimé nous pralge pour ne pas sous fête ça. Sa. Samblie, yon week-end rete yon week-end, depuis week-end arrive se plézi gaye haïtien, ou pral jouen plaisir. Rele chéri à mettre le bon côté ou, parce que à souhait la, nous pral faire causer dans la République. Moi invité ou chaise ou chita confortablement, fou cause ami et pa ou rentre la kaye ou se yon plaisir. Tout ripotaï sa ou bon timamit, sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout monde qui j'en encore une autre fois, Mabdiou, merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité et patience. Ou. Merci parce vous like, merci parce vous abonnez et merci parce qu'on partage si la vidéo si ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous sou channel là, pas hésite à activer cloche notification pour ne pas pou rater aucune vidéo. C'est amis Pau Foucault. Voilà, hier, nous avons eu chance de présenter un petit kont. compte. Et compte ça qui c'était, choukboua en mi tant en main. Mais à si chaque fanatique qui te commente, réponse lancée l'ombric. On ne pas crack pour nouveau compte nous gagner. Les Chita, Tandis que les mcapé, mbiba. Pas hésiter. Dans moment-là même, quittez l'élément de réponse pa ou dans non commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile en pile. Exactement, peuple haïtien, c'est Zami Pau, Foucault. Merci à chaque fanatique qui a à commenter la réponse dans ses chiens. Ça fait plaisir, nous, très, très intelligent. Fanatique Foucault, nous y a moun Foucault. Très, très intelligent. Voici ça bien aimé, chacun te annoncé, ou, depuis ensemble avec Zam, légal ou illégal, depuis ce ZAC Malhonnête ou a fait ensemble avec, elle, depuis pour débarquer dans département Nipla. Eh bien, c'est boire calé la pied pour vous. C'est déclaration commissaire Muscadé. Non, je vous c'est au peuple ici gay un jeune garçon qui relait Leonard Robinson alias Tibène équipe commissaire muscadé té meté à tête nouvelle ça qui caché les qui réseaux sociaux yo qui fait qu'on est monsieur universitaires qui dit c'est entrepreneur qui dit malade dans tête on paquet de dossier qu'a parler et bien je journée aujourd'hui à peu pas ici, dans une interview nous pral la chance pour nous parler ensemble avec commissaire muscadé pour capable expliquer nous qui ça qui t'est passé et puis pour la police lui-même, pour la justice, nan puis au niveau capable d'avancer ensemble avec dossier ça. Bonjour commissaire, comment la vie a comment santé a comment année a été Racontez-nous ça qui t'est passé sous dossier Leonardo Robinson, nan, puisque population an, besoin qu'on ait, donc des qui révocations, bien que qui est sur le mettre en place, mais important pour que nous ben nous, déclaration. Ou pas nous, parole, parole, sous dossier ci là. Et nous ne pouvons pas réagir sur la crête là. Parce que la là, la Parce que nous-mêmes, nous prenons décisions, et nous Imaginez-vous, déjà matin, déjà matin, tirer avec moi. Donc tout n'est qui a qui est en ou bien d'égal, qui tirent ou qui tête la police, Comme c'est m'a dit la police de ou Et produit même effet. Donc, il y a des gens qui sont en tête qui sont en qui pas Bon, voilà. Donc, et où dit comme ça que, Monsieur dès samedi matin, il est à tirer, il s'entend en mail, à la traque pour la vérité. Mais comme il s'est en dedans guéri, mais qui fait que quoi que j'ai une garçon ça, c'est à la caille ou tu es débarquer ou aller déposer like Eso, la patte sous lit. Bon, nous détaille sous ça, nous savons passer. Est-ce que c'est la caille ou tu t'as le vrai? Moun qui dit ça, c'est de la tout bonne d'abord. J'ai misé une nuit dans la rue avec ma maman. Monsieur dit mais m'ni tomber. C'est une ignorance qui peut donné. Lorsque vous ça veut dire... Est-ce que c'est stupidité Est-ce que vous très calme pour que vous l'autre sur tiré à l Puisque vous avez flash de téléphone et vous avez 15 minutes pas passé. Mm -hmm. si vous avez progressé avec de vous avez fait sur qui va okay. réaction? Une je ne pas que soit qui est qui est est qui qui est qui qui est qui qui qui qui qui il qui ça dit, m la commissaire, j'avais dit, la ou te kapre, misye ou la gecha et pi pièce moun ba jamb jen drasti. Donc, ta le commissaire, bagayo extrêmement grave. Ge ke ket moun ki fe konne, mi gen le ou debake la kay li, genye sang yo joen nan livre. Donc, misye, c'était yon universitaire, donc li tap étudiye. Donc, comment koupren deklaration sa yo, puisque nou konne, dossier sa yo, quand même, yon riven an touz oreille. Mbakon ka yem, je, sauf que. Ke... Et M. Técampé, en bonne galerie de tirer. Et l'a tiré en fait de 7 à 8 balles. Après avoir fait le film tiré, si on a tiré il qu'elle a poussé pour jambe. Puisqu'elle a un flash téléphone, a toujours été à terre. M. a progressé, 5 à 10 minutes après, pour okay. la regarder en flash téléphone. Tu si mm -hmm. prends flash téléphone, elle amène la machine. Donc, c'est son cadavre. Alors oh. qu'il y a un périmètre caractère qui est en fait. Elle <rire> attraca papa avait dit la misse prendre misse prendre en piège et puis nous déposer la patte sous lit mais qui t'aime expliquer Comme di on dit qu'on ça il tirait n'importe 7 à 8 balles donc en ce sens d'habitude les cueillons action qu'on s'affine fin qu'on gagne un constat qui fait et si toutefois SDPJ t'a débarqué dans espace là est-ce que y a joindre yo s'il vous plaît ben on t'y met sous ça appelle douille OK qu'il passe que vous présente tout le monde tout le monde Zam qui n'aime pas la justice pas qu'on dise z'amour pour les secteurs où la kalili. Quand même tu je ne t'aime pas. Eh maladie au dimm sur c'est après avoir que que que fini le policier en bas. Depuis monsieur depuis la fin depuis le policier en bas c'est comme ça? Ok, on comprend. Ça veut dire là, tes un policier qui t'es morti en bas, tête chargé mais. Bon nous quelques détails sur policier ça. Est-ce que police comment policier ça t'es relé? Et dans quelle date que le t'es morti en tout donc ça extrêmement pour mon yo tout et pour le c'est pour docteur Jérémy, le tueur du côté de bon ap, ap, ap, après Charlo problème nos gens ça voilà quand tu as pas cadre jack non bon bah fait nos gens nos gens OK nous comprenons. mais commissaire qui t'aime dire un bagage bagage un petit genre compliqué oui famille on fait qu'on est c'était un avocat donc pas gain pouvoir pour que où descend un jeune garçon comme ça, c'est maîtriser, ou t'es supposé maîtriser Donc qui détaille ou cabannou sous ça Moi même c'est avocat, c'est vrai. matin, d'accord avec nous faut faire à moi. Là pour dire même parler. Qui va répondre à la police On va mal tirer la police. Non, on va mal tirer la police. Vous va mal parler tirer au commissariat gouvernement. Bon, on ce ça dit hein? <laughs> tirer la police là, pas belle, même non. C'est si tout qu'on est. Bah, elle a parlé également. Donc, commissaire Muscade qui te m'expliquait. Premier élément informationnel fait quoi que. Zam qui te n'en mais jeune garçon ça, c'est à Zam la police. Donc, qui ça a osé nous dire ça Est-ce que c'est la vérité Ben, nous les miens, s'il vous plaît. Eh oui, les hommes de la police. Les hommes de police, les hommes de police qui te montent là. Ça va, ça vient comment Ça vient, problème, problème, problème. Mais sauf que c'est hommes ne l'ont pas allé. Vous pouvez laisser ces pour les témoigner dans la zone. Comment ça fait Donc, toutes les petites je dis à la Kitsium, les petits amis, les petits amis, les petits amis, les petits amis, les petits amis, les petits les petits amis, les petits les petits de les petits amis, les petits amis, les petits amis, les petits les petits amis, les petits les petits pays les petits les petits Avant, c'est comme ça où tu commencé. Nèg la de deux moun, le gen trois moun, et puis c'est gado, gado, ou base qui monter et puis li passe bon matel d'ici pour passer dans le bloc ça c'est payé pour payer pou paye. Donc, nous comprenons ça. Mais, comme il s'est qui t'aime dire ça fait longtemps ou a fait déclaration si là Donc, depuis yon moun debake dans le bloc pour la, depuis zam légal ou bien illégal c'est Zak malhonnête les il fait ensemble avec. Pas de déchimé pour le cimetière tête droite. Donc, euh, comment on le dossier tout yé, il y a Est-ce que c'est les décisions. Hein? Parle ensemble avec population. Tout a Mais pas pas pas Si les pas Mais de ah OK, on comprend. <laughs> c'est pas ti cause petit non. Donc faut ici, que on comprenne papa ici, c'est que lorsqu'c'est policier lorsqu'c'est policier que ou gize am mon pral dans l'opération, ou ka tombé tout parce que c'est coup de balle ou a tirer. Oui, ou a pas arrêté mon mais si toutefois ou en danger am tout c'est pour protéger tête tout d'abord. <laughs> Donc commissaire qui t'aime expliquer ou? Il information qui fait quoi que vous arrêté, maman, jeune garçon, ça. Pour qui ça Est-ce qu'elle toujours garde à vue Je nous vous dire, mm je -hmm. je mm vais -hmm. okay. relâché, je vais vous d'avoir que vous pour favoriser fit je benson après avoir fait la informé que c'est du militaire blanc, le mec qui peut essayé de pour pues dans, famille, les dans le périmètre. le flash, sur Après avoir fini une tirer il pensait qu'il était à Athènes pas atteint. Et puis moi, une barrette. Et puis, bois calé dans mondal monde. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, commissaire. Ça dit, m'la, et puis, bois calé dans mondal ou pas na sa, sa dans <hé> le reste. Mais, commissaire, ou utiliser l'expression, ça, bois calé dans mondal dans le contexte, ça, ça veut dire, m'a fini de comprendre, bon outil, m'y est plus. A bois calé, <hé>. je mouris. A bois calé, je mouris. A bois calé, monsieur mouris. Avec dit, bois calé, m'sieur mouris. Bois calé dans le le dit, monsieur mouris. A la tracaboula, avec aïté, commissaire Muscade qui t'aime expliquer ou? Gay moun ki fait si tu as une maladie Dans tête, tête li être okay, so, so de fin ok. Donc c'est innocent. Qui qui qui soit ka expliquer nous de ça? Mati négatif, jamais pas. juste pour maman, accompagner le des machines pas. pas Il y a exactement gay formation qui te fait quoi que ou tes battements maman tout. Mhm. fin nous. Okay. Merci, merci. Merci pas pour Donc, comme ne peux pas nous connaissons, nous nous nous peux d'année. Donc, qui je ne peux pour la population, spécialement, ne peux pas je suis arrivé à 10 minutes de vingt 10 minutes de vingt Je suis 24 sur 24, je suis dans la rue. Je cool. bellir... continue de travailler pour la population, so je continue de travailler au profit de la population. Donc, tout le monde qui est fait la où qui est fait la justice, qui a faire la justice, qui vous fait la la justice, qui a que la justice, qui la justice, qui a fait la justice, qui a fait la justice, qui a fait la justice, qui la qui la qui sécurité, sécurité, c'est ça. la zone de histoires. Histoires, Donc, merci, merci, Commissaire Muscadé, merci pour les détails. Donc, nous espérons que le SDPJ, le donc, capable de continuer fait de faire travail. Donc, Mesdames, mademoiselles et Messieurs, et nous connaissons le Commissaire Muscadé lui-même, non la juridiction, il a toujours dit ça. pour qu'on on ce bandi ou débarquer dans zone ça et eh bien ou plus près la mort que la vie et Muscadelli, lui même bon côté parle a fait un gros travail sérieux dans département ni plat côté elle passé bandit pas poussé et si un bandit pensait c'est lui ou vienne de devier et bien café ou déjà coulé ensemble avec moi donc en ce sens ça qui passait à la demander pour que la justice capable mener bon gens enquête Puisque nous connaît pendant dernier moment là, après action si là, en pile monde traité comme de un criminel. Et nous connaît, papa, ici de bouge des zamme nan men ou, mon j'aime m'a kache di ou, si m'a débat konkote, m'a se policier, m'a vint de yon neg, neg, la p'tire, m'a gen zamme nan men tire tout, m'a tiré tout, m'a m'a k'lai ensemble. Parce que zamme qui nan m'on, non seulement, c'est pour de maîtriser l'autre là, la, en même temps, c'est pour protéger tout, tout. Donc, c'est une nan bagay qui fait dit que, la police là pour protéger les service, donc si la police pas protéger la tête, si la police pas en sécurité, elle pas capable de nous sécuriser. Donc, l'on moun gobel dit moun kon sa, faut que vous le commissaire. Qui est-ce que vous mettez dans la place? Qui est-ce que vous dans place, s'il vous plaît? Nous pas capable de jeter chaudier Ise pour chaudier neuf. Mesdames, mademoiselles, ce monsieur, journée jodia, c'est 25 décembre, donc. Dans le dossier Jésus-Christ, dans pile version qui baille, il y a des gens qui fait qu'on est. C'est au 25 décembre, Jésus-Christ est fait, scientifique. Bien que dans la Bible, il n'y a pas de jour qui date Jésus-Christ. Donc, uh, même gens, <laughs> il dit que dans la Bible, obéissent à comprendre. Et puis, fini. fini. C'est ça, bien nous prenons le coup de pied dans la Bible pour que nous racontions l'histoire naissance Jésus-Christ mais ça qui paraît grave divers gros scientifiques gros parlent toi enfin qu'on est c'est non date sa jésus t'es fête même confuse Ti jésus qui t'es fête oui il a célébré et puis mon gros grand mon abab il relais le tonton noël <laughs> non si jésus t'es fête puis son tonton abab le père qui non connais un jeune nom père noël ah bon, le Père Noël, vous comprenez, c'est lui qui toujours porter cadeau pour les enfants et puis son petit monde qui était fait mon petit Jésus n'a pas crabe. Donc bah là un j'en compliqué papa, ici Donc on rentre dans maman causer. Et nous capables dans pays d'Haïti, nous dit Père Noël, tandis que en France, les États-Unis d'Amérique ont dit Père Noël. Et c'est une nouvelle qui faut ton Noël. Pas facile passer dans le pays d'Haïti parce que les nous faut que nous connaissions qui est ce qui papa. Père Noël, c'est pour la France, c'est pour les États-Unis, nous capable sommes toujours capables de passer dans le pays ici. Mais c'est tonton nous nous l'essaier là le de passer la dans pays d'Haïti. Vous bien aimé, c'est le moment pour nous faire un coup de pied dans la Bible, pour nous connaître qui s'est causé. Selon ça qui dit dans l'Évangile, Marie chène, si demoiselle, belle, si femme, papa, ici. Ça passe. Selon ça, l'évangile dit, dans l'âge 16 à 17 ans, c'est dans moment ça, sa, l'étant saint Jésus-Christ. Marie te vieille, je pas ici. Mais, Marie déjà mettre que la mariée ensemble avec frère Joseph, frère Joseph, son petit garçon, dans la zone qui t'a causé ensemble avec elle auconné est normalement ça peuple haïtien nèg pas qu'on compte prend kola débouché avait dit c'est eux même qui vini yo déboucher kola est-ce qu'on comprend bagaille là et bien madame mademoiselle ces messieurs il ont après-midi comme ça pendant marie a fait travail la cailli oh oh c'est garder le garder il voit monsieur qui paraît sous lit le monsieur a paraît sous lit monsieur a dit Salut ma belle, c'est Zange Gabriel. Hmm. Seigneur avait ou. Mais femme dit tout peut pas ici. Zange Gabriel te jan jambile. Oh oh. Marie flatte. Marie pas content de causer sa yo. Attends ton nous m'baret li dit. Seigneur avait Joseph pas content de causer sa yo. Et ça fait ma nous monsieur. Hmm. Lè nou ge madame nou. Lè nou ge madame nou monsieur. Toujours dit le bel ti parole. De Donné anges l'débaqué. Li di Marie qu'on ça avec, Marie flatté. K'a Marie fait bip bip. Li pas content des paroles sa yo, paroles l'entrée douce dans oreille li. Sak passe Joseph pas qu'on di le ti bonsoir sa yo. Messieurs, nous madame nous toujours féliciter toujours parler bon petits parole douce dans l'oreille pour c'est pas dans bourgeoisien la d'elle. les madame nous a sorti toujours prendre sans nous pour que nous féliciter boubout là a ont façon pour c'est pas voisin en chaque le sorti pour bou la dit voisin di. nouvelle oui ou ca pas dit femme et joseph mon que pas dit fille nous n'a pas avancé Marie qui tellement flattée par sa Zange Landil, le peuple haïtien. Et puis, qui sa qui bral le passer? Marie dit, mais sa salutation sa vle ne M'pas comprenne anye sa qui passer. Zange Gabriel gade Marie dans zyeu le peuple haïtien. Le dit Marie, pape, ou jwenn grâce, oh my God. Pape Marie... Ou jouen grâce Seigneur. Ou pral sonntouti comme ou pral le un petit garçon et l'appeler Jésus. C'est ça bien-aimé. Monsieur a grandi et c'est petit bon l'a payé. C'est lui-même qui pral le trône David là. papal, L'a sous toute maison Jacob pour tout le temps <coughs> Mais Marie dit monsieur moi pas on a petit garçon non comment on fait le faire enceinte mon poko goûter bagaille là du tout mon poko mon poko fait face carré ensemble avec mm, si c'est dans moment là peuple haïtien même Joseph Gabriel nous pas t'ap dans elle and i just pull up selma. Mais Marie dit, pourquoi on ne a pas à Monsieur? Pourquoi qu'on kou garçon dans la vie, comment on braille enceinte? Jean dit ma chérie, ne te pas. Cet esprit a couvriou, et puis l'a enceinte ou. Et petite ça ou braille faire, petite ça ou braille poter. C'est à petite bon Dieu, aïe aïe aïe papa, c'est si ça qu'on cause. Où l'on parle petite bon Dieu, oh my God. <laughs> Ma doson Marie na époque sa ge petit bon Dieu nan vante li. <laughs> Imagine aussi si ta gon deuxième Jésus-Christ ou gon petit bon Dieu. <laughs> Et pas si baka petit non? Comment a dolote Marie, comment Marie senti lou konouè l'on anse de la gen papa. Ay papa ici, bel feeling. L'am sou petit gen papa. Le kon ça. ou ap maman ou kap kouri de petite Petit attention avec petit messie ya. Ou pas poser même non? Yo pa vlo, yo pas vlo fait trop go exercice. Mais si y'a, prenons qui petit, nous prenons responsabilité nous. Pour nous gérer respect de vos familles femmes. Le kon sa, tout moun nan la koua au service ou. Debi se so besoin, gade nou, yo pour pou yo potel bas parce que petit la gen papa. Et mais se kon sa, ou ti jésite nan votre mari, pe pa petite Petit la gen papa, c'est petit bon Dieu. Est-ce qu'on comprend? Gonjan, yo prend soin petite là. Gonjan, regardez nous, yo prend soin Marie. Mari pa fait trop gros effort papa ici. Les petites là, gagne papa ou choisir manger. Ou pas mange ça ou pas mange ça. Ou dit ou fait ça pour depuis le font petit temps, ou fait colore ou pa veut encore c'est savlé. Petite là gagne papa. Mais là petite pa gagne papa. Ou levez grand matin 5h, ou êtes avec samedi fait ou non mais ou va retirer son chabot et puis on passe l'angou. ou va manger samedi divé les petites là pa papa <laughs> les petites là pa papa Gade nous trois et dix maton on gon kodon marin ou lever sous deux pieds militaires ou voler monter voler descendre dans no tête camion les petites là pa papa regardez nous sommes ou manger banane boucané. Tout ou avec un bol wap. Ou... Wap manger. Mais entend des petites laguen papa, ou a choisi pizza. Non, on pas ça en pile fromage, pepperoni. La petite de papa, Onze h du soir, ou après le mois c'est sandwich ou ta manger. Faut que ou yo, chercher sandwich là pour. Mais les petites la papa, Onze di du soir, ou à son bol maï si lui était ou pas qu'il boissait, on ou pas qu'il ou pas konn ki qu'il Ou, ou pas konn ki était qu'il était ou était qu'il était dernier était les petites la était papa ou ge ti piskette, Ou était qu'il était qu'il était qu'il était qu'il était qu'il dans qu'il était qu'il était qu'il était ou était qu'il a qu'il dans qu'il était qu'il était qu'il était ou pas donc, papa ici, je pas de besoin de dire comment Marie te sentit dans l'époque ça, ensemble avec le petit Jésus, en dedans, vent. Ou quoi c'est causé Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, après Marie finit recevoir nouvelle là, et bien, li la nouvelle-là, eh bien, il peut la lever la qui côté le bralet. Il peut aller dans le temple. Il peut aller dans la ville de Jida. Et c'est là Elisabeth est enceinte. Eh bien, qui s'est qui passé, Papa ici? Les Élisabeth de voix Marie qui débarquait rapidement, e, le cet esprit couvri les li. li pral di Marie ou les libres, les libres, les libres, les libres, les libres, les pral les oui. les libres, les Joseph, qui libres, les Joseph qui ta pral libres, les avec les libres, Marie, libres, nouvelle Marie et même pas comme même et puis... Marie enceinte, qui cause ça Joseph dit non, mon cher, je pas de comme ça. Je pas de bagaille comme ça. Je pas de choses comme pas pile Je pas de Je ne pas comme pas de comme Kon sa baka et frère c'est bien aimé c'est depuis là ou Les bagaïga sont qui pour li a commencé <laughs> bien que non partie ça ça sont exception non capable de comprendre et puis frère ça bien aimé Joseph qui fâche, qui nevait dit il y mettait pas dans okipe petite pétard ma où non bagaïga ça bat m bat mon chef point bat, m bat, m bat la pire donc, notre grand-papa, mais bien son pain-boîte, pas acheté, il a tout en dormant, puis a fait un petit rescola pour dire, mais comment il a Joseph dit, non, mais même, non, jamais dans la vie, je ne pas marié. Je ne pas marié famille, je ne suis pas Je ne suis pas marié à mon je Ça suis pas marié. Je ne suis pas marié. dossier pas ici. oh, oh. Pendant Joseph abdormi, et puis li, et un ange vinn ba côtél ange landil joseph ou maria femme Eh, ou <laughs> maria femme neri papa ou dégager ou pre femme neri on t'endre ou faire colope petite les synthèse pour petite bon dieu ou vinn dou papa maria qui cause ça comment on fait papa maria garçon so? c'est petite bon dieu aucun en dedans madame c'est petite bon dieu ou a regarder oui et ben n'importe petite non et pas n'importe petit. Un petit bon Dieu. Donc, papa ici, quand il y a là, <laughs> ça qui prend le passé, Joseph dit, mais pas de problème comme ce petit bon Dieu Dieu m'a préoccupé. Il y a actuellement là. Il y a quatre petites filles avec, petit la les petites capables, mais on connaît. Pour être petit là, il y a celles qui ont mangé, celles qui ont mangé le corps, vous comprenez. Et puis, il y a une bel. Mais ce n'est pas le cas de Joseph, la, parce Joseph la, différent, ne peut pas bon, comprendre ça. Et bien, frère, c'est so ça bien aimé. Qui est Joseph que Joseph faire. fait? va le marier ensemble avec ses maris. L'elfine a marié ensemble avec ses maris. Oh oh. Ces maris le passer. trois mois. Caïe Elisabeth. Parce que Elisabeth est enceinte es en vannes. Et ça qui parle passe, peu pas ici. Dans la période Jésus pral fête. Oh oh. Tu un roi en Judée qui te relè roi Hérode. Erode. Quand a Marie qui te Bethléem et c'est là que Jésus pral fête. Mais, fin année à ta toujours une fête qui sont organisées dans Jérusalem. Tu trois mages. Majo sortit dans pays Il a traversé, il voyait une étoile. Il a suivi cette étoiles parce que bon roi qui fait. Il a prendre à Judée dans Jérusalem pour que il adoré roi. que monsieur a à Judée, Majo a posé question. Il a dit qui côté fait Il a demandé, il a demandé pendant que vous demandé, de qu'on de avez dit service renseignement tellement puissant à l'époque. Quand vous avez arrivé dans bouchoir Comment fait li toujours et puis le temps avez dit que qui avez dit que vous wa qui que fête avez débarqué pour vous avez dit que vous avez dit Pendant chercher magio tout staff prêt yo l'imposé prêt yo question lui dit est-ce que ça me tondé assez ça ça passait? et eh bien prêt yo dit ou a comme ça prophétie ça là longtemps oui mon wa et eh bien femme dit ou hm, gey un chef cap sorti pa yon chef cap sorti bon côté pa w. Chef sa kap soti nan ou, se li même ki pral beje pep Israël. Ou a troublé, ou a neve, ou a dit ket messie, mge la pe di pouvoa mvri. Non, fom met pie mnan d'lo, mbaka pe di pouvoa kon sa. Ebi sa ki pral passe pe pe pa nan dosye, ya? le ma vini. Ou après, il fait une réunion secrète ensemble avec yon. Li yon il va dire ma comme ça. S'il vous plaît. Depuis qu'il est nou que nous avons étoilé qui joue nan qui direction Dis-moi non. Et puis il dit ma comme ça. Bon, je vais bon ma joie comme ça. Nous pral aller, nous allons sou sur qui fait là. Et puis nous retourner pour nous vienne bon explication bon direction tout bagay net con ça moi même tout moi va déplacer m'a gagné l'or et puis pour mal adorer le petit roi aussi m'a je pral quitter côté de la. vais pral continuer suivre étoile là jusqu'à ce qu'il arrive côté jésus Eh et frères et ça bien aimé ça qui va passer dans dossier hein? les majeurs vraie yo joine le petit jésus fête o te avec l'or vous ensemble avec un paquet bagaille de valeur et puis yo prosterné ils remettre yo ensemble remet. avec parent jésus christ et bien pendant ont promet ça te ensemble avec marie et puis joseph pour jésus Yo bra le fond songe. Songe au faire un message major recevoir. Eh bien, message là dit monsieur yo, pas passer dans même route nous t'est en avant nous. Passez l'autre côté d'aller, pas retourner côté Et puis major vient déplacer, yo le côté Marie Teya, yo aller au passer dans l'autre route. Et mes frères et sœurs bien aimé, immédiatement, ma jo fin déplacé. Joseph pral fait un songe. Zange Gabriel pral dit le comme ça. prend petite la parti ensemble avec elle. quitte Bethléem. L'aime pour retourner ou à retourner. Parce que, e de vous, ma jo pas jamais retourner. Et puis, ça qui passe, li oué, ma jo bon sou, le ou pral nan Il li pral passe l'ordre pour touye tout si gasson, bébé jusqu'à deux ans. Li pral passe l'ordre pour touye tout si garçon. Et nan moment, ge tou petites li ki mouri tout. Touye tout si gasson net. Marie sauve, ensemble avec Joseph, plus ti bébé ya. Et puis, frère, c'est ça bien aimé. Marie qui te fait Jésus, il faut m'expliquer nous, c'est que c'est petit. Joseph passe plus misère en avec elle. Jésus, hein? Joseph passe plus misère à Jésus. Et là, pour comprendre, bien que quand Marie ensemble avec Joseph, là, plus Jésus-Christ, c'est un cas. Et, capable de dire, c'est exception règle. Là. bon pas toujours un hein? petit qui pas pour garçon il hein? est toujours passé plus misé. Si vous sa savez pas, Ti moun sa Si vous ne savez pas, Si vous ne savez pas... Si vous Si vous Si vous Il mange en pile. Il mange en pile. Il désordre. Il est toujours malade. Il est Ou capable de faire ça, Joseph. Ça n'est pas pour lui. Donc, il est obligé de lever, de courir ensemble avec façon pour que il soit capable de protéger. Mesdames, mademoiselles et Messieurs, eh bien, à partir de ce dossier, vous êtes capable de faire quelques détails sur le dossier Jésus-Christ. Mais quand vous avez là, Jusqu'à présent, en pile question continue à poser pour dire, est-ce que Jésus était fait 25 décembre vraiment? Bon, jusqu'à présent, pièce moune pa kaba explication de date de naissance de Jésus. Joune Jodia, yon vini ensemble avec yon dossier, Tantôt Noël, tout le monde a fêté. Mesdames, mademoiselles et messieurs, insolite nous boujounen Jodia, faut que moi dis ou on jan compliqué comme nous connais nan fin mois décembre c'est moment en pile moun gade nous a fait gagot, a pou fait l'argent a rentré est-ce que nous te est? mois janvier pote 50 jours on va pas comme ça nous mois janvier pour 50 jours lui même seulement pote 50 jours dans année bon bon, montre ou ka pase se matin ma ou nous suit donc c'est ce bien aimé image ça va là là nous non 25 décembre. Donc c'est 25 décembre. Vous comprenez? 25 décembre me, me, pardon, 23 décembre mais comment regardé là 23 décembre l'argent rentre, gardez-nous c'est qu'ai content, ou pas make in win, ou samedi là. l'argent en l'air ou couche ou prend plaisir ou puis l'argent on a mais ou a bien passé et puis là pas ici, on nan 25 décembre regardez non c'est belle manger dans caïla couvert arrangé <laughs> ou des fois ou qu'on passait toute année ou pa jambe cachita sous table pour manger parce que chaque petit on joinne c'est dans cuisine non tout distrait ou mais les décembre rivé bras tombés, et bien mais comment on fait Se c'est couvert eh? c'est salade Ti concombre, des fois pas même qu'on moi j'ai non mais le poubelle ou le samdou là, petit jus, tu le mets là, tomate, le mets tu comprends Ou là, tu couvert on là, tu dirais mets là, tu le mets là, tu le mets là, pour j'en viens rentrer et puis boum là ou tombé 28 gardez non tout mon a cherché un monde pour mettre ensemble avec oui pas passer année à sèche mais quand tu t'es là il fait yop kroke, okay. yop kroke, okay. peuple haïtien capable voir l'argent dans main ou a manger ou a montrer ou a fait chaud, ou pas problème en avancer qu'on pe. donc là papa ici, nous tomber dans 31 décembre mais comment 31 décembre a toujours passé gardez non Pile bouteille ou à boire, non, l'argent tombé tombe ou à poule, la <rire> wap bien passer, et puis wap, vomi en même temps, parce qu'on tellement va l'état fia, et puis boup, minuit parait, ou parait do kay la, et puis pim, pim, ou de dezi, pim, oué, ouais, bonne année, ou content, regardez non non, ouais, 1er janvier, l'antané, a ge problème, on <rire> a on avance. Donc, et puis boup, janvier parait. Donc, les janvier paret pepa janvier paraître pas 5 janvier, mais comme chita. Ils mangez deux petites tranches pizza très calme. Jouy ne pas avancé, pas de problème. Et puis là, ils 15 janvier. dans le 15 janvier, ça qui va passer, c'est que on ne contrôle pas les coûts, on pas ne pas ah, j'en finis mon cher. Euh, euh, ou à a, a sa mon Hot si bouda mon oui. Et puis, vape la ou pral tombe 15 janvier, même mon on ou bagen. Bon la blanche, bagen la la vie, même nan kay Oh mon Dieu papa. Ou crier. kriye. La ou nan 25 janvier dans l'année 2023. Et kon sa bagay la pralie pou. Ou ap avance. Et puis là ou 30 janvier. Ou brent si boi ou a le bon lak ou a le konmonte même ou vie ti si poisson. Même si ou pa ge kon poachete si ton a épis. Mais de poujoun ou ti sel. Ou a la gel a dan. Ou fa ou a mangel pou peze. Ou a samdou la <laughs> poupe <laughs> se kè. Donc, jouye a pas avance sou ou pepa isye. Mon blie, ou fe 23 décembre à 25, 26, 27 december, joun ta bien passe. Là, papa, ici, on commence à rentrer en 35 janvier. <gousse> ah, parce que moi, je viens à prendre longtemps, on dit. <gousse> ah, moi, je viens à prendre Là, on commence à rentrer en 35 janvier parce bah, qu'elle est difficile, parce qu'elle bah, est compliquée. Par contre, qui bah, sait pour aller dans la République? Parce la red pour ou... ou chita ou, ou pas à et puis là, peuple haïtien, ou pral commence à arriver dans la zone 40 janvier. Dans 40 janvier, et puis, je commence à sortir dans la tête, tout tellement grand, ou à finir dans moi long, ou a prier pour, qui l'est pour, moi ça fini, pour l'autre mois rentrer. parce que moi janvier, étant n'est pas ou encore. Et puis, peuple haïtien, ou pral tombe dans le 45 janvier. L'on arrive dans 45 janvier, ou pas, qui est de chita. <laughs> eh! Hey! Ou obligé sorti d'eo a, les a tombé ou passer l'angu. Ou ou ça me doula pour mouiller ça, li vous tellement gangou gros a pété fièlo. Et puis vous la peuple haïtien, ou a tomber 50 janvier. I 50, 50 Ça c'est 50e jour dans mois janvier a. la peuple haïtien grand gros tellement red nan kou, ou a tout y était tout. Ou chachè tout avis pour dans Prise en façon pour ka pran courant pour tout yeter tout. Mais la mou pa vle passe, ouais, ou. <laughs> ah, mort pas se ouais, ou. Ah! Mais ha, la pas se ou. C'est comme ça. Moi j'en a toujours long pour pas ici ou capable de comprendre. Bagè la pas jam facile du tout. Moi a a gen 50 jours. Alors, jour en jodien, ou même ka bien passé. Ou même kap fait ou même kap dépensé, penser Pensez à 50e jour dans mois janvier. pour pas non prise ou à ensemble avec un couteau, yon tout navis, ou à essayer de tête courant pour tout yel, parce que bagaille la difficile pour. En tout cas, gentil proverbe créole la dit, conseil pas la loi. Mesdames, et messieurs, je que nous te annoncé ou c'est que l'autorité en République dominicaine fait qu'on est. sorti 1er décembre, pour arriver 20 décembre, ils ont déporté un total de 13 000 Haïtiens. Migration dominicaine, ils pas chômé. Pendant le dernier moment, ils ont toujours continué à déporter. Selon responsable immigration qui c'est Alcantara, les faits qu'on est pour l'année 2022, l'autorité dominicaine a yo, yo déporté plus de 100 000 haïtiens. Et il a continué déporter toujours. Pas de pas petit du tout. bien-aimés, bienvenue en Haïti, pays. Bienvenue dans Haïti, la République des coquets. et c'est celle volée au Capriti. Non, Haïti, c'est la République des coquins. Dans le moment de fin d'année, de nous sommes capables de toujours rappeler nous de moments moment. ces moments en pile de toujours, ensemble avec Thibaut Boutiou, nous prions dans le cinéma. Donc, dossier cinéma, ça pas presque pas même dans pays le pays d'Haïti. Insécurité, sécurité, le théâtre, pas presque pas le même dans le pays Donc, en pile dans nos journées, vivre dans le pays des États-Unis d'Amérique, nous capables de rappeler nous de moments ça. Nous capables de rappeler nous de moments ça. Ça, c'est Rex, papa ici. Dans moment Haïti, télé Haïti, mais comment le très nice, pile lumière, 10-11-10 soir. Les fins mois décembre, toutes deux 3 heures du matin garder nous ensemble avec Tiboubout Boutla. c'est un moment ça ou gien quatre blanche pour sauti allez non pour le caler jeune Jean mais comment bagaille la thé donc laisse ça pour qu'on gien démocratie dans pays d'Haïti quoi c'est ça bien-aimé théatrex c'est un théâtre qui t'est trouvé dans Port-au-Prince qui t'est ouvri en octobre 1935 qui était construit par la société haïtienne et moon qui était responsable à l'époque, c'était Daniel Brun. Rex était construit, par Haïtien, pour être capable recevoir un total de 1200 personnes. Donc, les soirs, en pile, jeune femme, jeune garçon, grand monde, on débarque à l'Échita. on s'amusa bel moment, malheureusement, nous nous dire ça. Et bien, frère, c'est ça bien aimé. Là, nous vînons tomber dans ça qui est démocratie. Hein? Hmm. Bon, ma même dit démocratie, puisque nous pendant pas démocratie dans le pays d'Haïti. Nous sommes capables de dire démocratie. Montez en tête nous. Et puis, boum, jour et jour, hein? mais comment nous transformer? Voilà. Ça, c'est Rex. 2022 papa, ici. Mais comment lier? Et jusqu'à présent. <laughs> à la traka pour la ve -ka Mais est-ce qu'on connaît? Qu est bout mis ça ou là gros l'argent qui dépense pour te reconstruire gros l'argent qui t'aime explique. rex selon rapport ou des comptes tu as un total de 5 millions de dollars qui était disponible pour que tu es capable reconstruire Reconstruction Rex te fait partie de divers travaux, réhabilitation à reconstruction dans champ de masse. Comme qui te bail pour reconstruire Rex, malheureusement les haïtien, les disparaît dans la République. Et rappelez au moment, yo te mette pile tôle rouge barres espace ça wap gade ya. Donc les chrétiens vivant dans pays d'Haïti, woyou barre reste reste bout mya. En pel monde dit ha, mon cher l'autre semaine la, on va commencer retourner dans ti cinéma nous radradoui mais malheureusement c'était bien compté mal calculé pensira ou aboutmi en là c'était en c'était dans l'année 2017 le président Jovenel Moïse montait y t'a le petit parce que carnaval t'a fête y pas de kite quitter mi en comme ça tu comprends donc dans époque ça carnaval pas de fête dans porto au et selon rapport des comptes réhabilitation Rex fait partie de l'is projet l'agent TDK décaissé pour yo. yon. Exécution projet sa, c'était yon firme Dominique qui était responsable. Et firme relé, Constructora Rofi S.A. Yon montant de 214 200 t'est décaissé pour travail site et frères et sœurs bien-aimés, dans le rapport qui sorti, il n'y a pas aucune pièce qui capable de justifier dépenses qui étaient faites là. Donc, il n'y a pas de trace là, du tout. Et mes frères et sœurs bien-aimés, toujours concernant la reconstruction Rex théâtre, après tremblement de terre en l'année 2010, nous rappelons, nous Mario Dupuis, c'était ex-ministre Kilti. Il a déclaré gagner un montant qui évaluait à 10 millions de dollars qui sortit dans fond Petrocaribea pour rénovation Rex théâtre ensemble avec Ciné trionf. Et dit travail aménagement yo ap fini dans l'année 2013. Donc jusqu'à journée aujourd'hui il y et comme ça il va jamais fini nous capable comprendre. Et dans l'année 2016 peuple haïtien dans une interview sous Magic 9 Géant directeur UCLPB qui e, e, UCLPB qui voulait unité construction logement bâtiment public. Ingénieur e, Clément Belizère qui s'était responsable, lui était dit l'argent pour construire Expo disponible. tandis que que rapport dit l'argent débloqué. Ça dit 10 millions débloqués. Mais e, e, ingénieur il dit non. Pourquoi gen l'argent qui débloqué s'il vous plaît. L'argent <laughs> qui était débloqué ils ont décidé à cheveux, triomphe en avec elle, pas Rex du tout. Et frère, c'est so bien aimé. Donc pour que vous rénover Rex, vous projet rénovation urbaine, développement résidentiel, Soti Ben Winfell pour arriver à National, qui est fait après 12 janvier 2010. Le projet sa yo est compte un total de 314 260 515 dollars visé pour construire divers nouveaux quartiers avec infrastructure et avec diverses bases durables. Donc jusqu'à présent, nous ne pas si ça a yo Donc, qui le servi pour relocaliser les victimes, contre SAIO qui t'a exécuté. Contrat ça qui pas exécuté selon ça qui écrit dans rapport CSCCA qui initié par Jean-Max Belrive, administration Mateli ensemble avec la motte là t'a décidé pour quelques modifications mais malgré ça projet a pas atterri Et mi bien frères et sœurs bien aimé premier premier décaissement t'est fait dans l'année 2011 projet rénovation les salles li pot modifie donc, vous connaît na quelle t'a pral monté. Et des que ça qui était fait, c'était un total de 44 millions de dollars. Firm qui t'a pral recevoir l'argent ça, c'était Constructores comment dit, Constructones, i disemos RNNSA ensemble avec Constructora Wofi. Donc c'était deux films, toujours en République Dominicaine qui te recevoir moitié dans 44 millions. Donc, yon recevoir 22 000, l'autre la recevoit 22 000. Donc, jusqu'à présent, frère et bien-aimé, selon rapport CSACA, l'agence a malheureusement, utilisé pour faire l'autre bagay, bagay comme ça, pas jamais fait dans le pays d'Haïti. Et pour, pour continuer, peu toujours dans le dossier Rex, l'agence a été attribué plutôt dans le travail de construction zone du vivier, ensemble avec les Yon montant de 22 millions de, de dollars te fait partie pour capable aménager zone sa Et l'autre 22 millions de dollars te utilisé pour rénovation urbaine zone monkabrit. Donc, frère, et ce bien-aimé, rapport a montré l'argent détourné. Ça yon pa jam fait, même si tu as détenu un projet pour te refaire Port-au-Prince. Ça pa jamais arrivé fait de 2010 à journée jodia ou capable de qui quantité année qui passe. Donc, je ne j'en dis à peu près ici, nous n'en fin année 2022, nous dans année 2023. Qui dit nous La L'important pour nous, en tant que peuple, c'est que le gouvernement a dit comme ça, il y a tant l'argent qui décaissé pour faire des choses dans le pays. Si après deux trois mois, nous pa faisons rien qui fait, La important pour que nous demandions des explications. Il faut que nous demandions des explications faut que nous jouions une explication. C'est ça que fait. Le président Monte, il dit qu'on sait que l'Ibrah le fait route. Eh bien, route, il dit «Li pral fait. E il La très, très important pour nous connaître qui quantité de ça a coûté. non quantité de temps ça a fait. Et si nous, le président, passe six mois, passe neuf mois pour qu'on jambon roche qui posait fon pose présidents président question côté route qui t'a fait là parce que nèg ka toujours après régler dossier politique ya pas gen problème mais quand il s'agit de un travail qui suppose fait pour le pays route qu'a fait là c'est pas pour politicien ne sont pas gène intérêt nan pays d'Haïti puisque famille yo pas là donc li rete ensemble avec nous-mêmes pour nous battre pour nous intérêt pour nous manifester pour intéresser. Le président dit que le bras courant. Il faut que nous connaissions qui est là pour commencer. Ce n'est pas dit fait pour nous mettre dans le pot nous pour compenser pour nous. Parce que courant, ça, on va le joindre au y est moune à bas ou 1000 goudes. On a accès pour qu'on acheter un petit bout de fruits, pour qu'on acheter un friseur pour mettre la caillou, pour faire glace ou vendre. On est capable d'utiliser le courant pour faire l'autre bagaille, pour faire des affaires. On ou pas sous compte de mais là où a une qui choisit de l'argent à terre, Vide l'argent pour que projet soit capable de camper, les a les mettre du feu dans les c'est pour que ou même ou pas j'en moune. C'est une façon pour même ou pas j'en indépendant pour toujours dépendre de vous. Et nous capable capables de C'est toute la sainte journée l'argent a dépenser dans le pays là, mais malheureusement... Nous n'avons ka une explication. Et malgré les gens qui étaient là, ki qui sont responsables, qui mal dépenser l'argent, l'homme de l'explication. Ça a passé, il presque battu, il a presque monté dans tête, ou, ou pas supposé de l'explication de l'argent, il a mal dépensé. Et, comme dit nou les dirigeants dans le pays d'Haïti ont des problèmes avec des explication. Nous pas toujours hein. Eh. La haïtiens haïtien n'a fait business ensemble. Comment donner l'explication de l'argent qui dépense, Il ne donc pas qui respect pour non, mais ça ça veut dire. Si do explication l'argent qui dépensait, ou pas dit qui dépense, pour? C'est parce que je respect pour qui fait comment l'argent ça fait dépenser. Dépuw moun Les dossiers respectent devant pour qui pour, pour droite. problème. Si m une explication pa ka di m, oui Wi, non, ou pa gen respect pour moi avek non. M pa nan dossier respect ma avèk ses explication m mande. Immédiatement moment dès l'explication de l'argent, rapidement l'Abdou kon sa kontrole pitot. Ou dès l'explication de l'argent ou ou getan di le Mais ça ça veut dire et frères et sœurs bien-aimés, l'eau est mon qui paraît dans tête de l'État qui décide bay explication de tout ça la fait. Nèg yo problème. Nèg yo problème et y a bataille pour que yo élimino parce que on pas droit pour vinn pièce mon explication, pas droit explication. Ou prend l'argent mal dépensé et puis c'est fini. Et nous-mêmes malheureusement, nous laisser aller et c'est ça que le pays a une rempli ensemble avec volé comme ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, yo Béjojo. Non, pas ou elle moi j'échappe là. c'est se Je la note fait la ici. Salut et Messieurs, Nèg Yogo Bejojo. Frère, c'est bien aimés bienvenue dans Haïti pays spécial. Donc, Haïti a spécial, vraiment, mes amis. Combien de nous qui rappelons nous, si nous avons ça? Aïe, aïe, aïe, Regarde les enfants. Époque, te genouel. Époque, te genouel, peu pas ici. Ne, gade, campe ton ton devant. Il y a dans le studio pour faire des photos. Tout le monde avec belles lunettes. C'était belle époque. Non, et ton devant Et ton Rodrigue. Ay, ay, ay, ay, ay. C'est bon. C'est bon. L'époque papa, ici. Haïti. c'était Haïti époque démocratie apporte comment dans tête nous on était fait attaquer mais comment bagaille la té Mais comment te con poster pour me faire petite photo et sandales tout yaime net mm. <laughs> Bon part ni tête femme ni tête garçon même j'aime pas comprendre même Y a des larmes cinq garçons des femmes Ah c'était belle époque papa ici c'était belle époque oui? Moi montrer nous là époque diaspora te con de Mm -hmm. mais comment ça te eh? regarde bien vous les jaspora te kon debake kevin fete nan pays d'Haïti et sa ou te kon pote tsi kabrit pou jaspo ou po. jab nou perdi tout bagay sa regarde hein? et tsi kabrit yop pote pou jaspora pou le capable manzo le papa isien <rire> nan mi tan la regarde tonton Noël hein? avec tsi kabrit li elle est jaspora débarquée, toujours un bon cabrit dans la zone. Et puis, papa, ici, la démocratie a commencé fort sous nous. Mm. Totons, nous allons lâché dans le volet. Totons... <laughs> Pronchez. Oh. Oh. Oh. <laughs> non, voilà. Tonton Noël l'age dans le volet papa Parisien. Dans le pays d'Haïti. Tonton Noël l'age dans le volet, quand la plongé pour le prendre le yo. Tonton ouel pa pas décidé travail de travailler encore. Donc, l'étie Mounio, ouais. c'est ça Tonton ouel a fait. Eh bien, il s'entendait. Parlement, chambre de pite. Pour commencer à remplir la volet, on donne des déclarations ça. Non, non, non. Il y a 300 000 goudes qui sont tombés pendant le fait de l'année. 300 000 goudes, non. Oui. Il n'est pas tombé de 300 000 goudes. Combien de... Il n'est pas de 300 000 goudes. Non, de... Nos ministre ne va pas besoin de 300 000 goudes. Combien de... Non, pas de ministre ils n'ont pas de 300 000 goudes. Au niveau de la Chambre de j'aime tout ça. Administration, Chambre de députée, bureau. Bureau a fait un geste avec député pendant la fait de faire l'année. Qu'est-ce que tu as fait Combien de... Combien de.. 500 000 goudes. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, pour qui ça, monsieur à bataille? Pour que yo toujours rete la, yo toujours chef, yo fait tout vieux zak malone. Anti bagay, 600 mille goudon, si bagay à l'époque, papa, en 2019, oui. En 2019, vous pouvez pas ici. C'est juste, 500 goudon, ti bout d'amonne. Alors, <rire> tu as kaboul avec été dans pays ici, là. Vous oui. Mm. Pas vous non? Mm. pour nous nos chefs là. Non non pas non. Vous ta... parlez de 300, 000 qui de 300000 qui est tombé pendant fête, fête, fête, mm. fin d'année, 300000 gouttes non? Oui. De... il est par 300000 Combien il Il Combien de? 300, 000 non, pas de 300000 gouttes Combien il Au niveau de chambre députée à jean mm. administration chambre députée à bureau mm. mm. bureau te font geste avec député pendant fin d'année, il pas qu'quel rapport à commencer. Combien il te? 500000 500000 gouttes pour chaque député? Oui. 500 000 ministre. pour chaque député. On dit sont Son gestes font avec les députés. On avance, citoyen. Et puis, est-ce que vous avez dit que vous député dit que vous c'est dit que vous avez dit que vous avez dit que par 119 députés, on vous voir Aïe ay, aïe ay, aïe, ay. un petit bout un bouddha oui, pour monsieur. So <coughs> non, il n'y a pas est quoi. de 5 copes pour faire dernier. Non, il n'y a pas de 5 copes de mon nom Non, c'est cope du tout. Comment c'est cope du tout? Ah? de a fait des non. gestes. Parce non. Que, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, Non, écoute, Non, Non, écoute, écoute. C'est juste un geste, ok, papa, ici, un geste. 600 000 copes sont des gestes. Ah, t'as papa. Et, bon, que le personnel a été dit ne pas ce Non, ne sais pas. Je pas. pas. pas. pas. pas. pas à la tracabou la vie qu'a papa n'a pas eu ça en finie citoyen c'est ça vous n'oubliez oui vous n'oubliez qu'il y a une administration tout oui oui les jeunes comme la fois ah m'a qu'on est ou qu'on n'est pas à vous dire m'a ça qui arrive tout oui c'est pas démenti une démenti non qui soit dit la députée ça qui arrive que vous ne pouvez pas préparé si vous ne n'a pas pris au cerfoual oh non vous n'a pas de mélanger Bureau a organisé yon activité pendant la fin pour la Chambre des députés. Point. Sext, tout le monde a fait 600 000 gouttes. Point. C'est ça. C'est A la traca pour la Kaïten dans le pays ici, papa. Non. A la traca pour la Kaïten dans le pays ici. A la traca, papa. 600 000 gouttes. En 2019, vous ne pouvez pas ici un bout d'amour. Un bout d'amour. Si député, on a tout ça, Il avez dit tout même sénateur on peut pas ici. Et puis tout le monde été en L'insécurité. Mesdames, Mademoiselles et monsieur, bienvenue dans le week-end. Oui, Parlez-moi, je vous en prie. parlez je vous et puis ma moi Ma vous Nous que m'a m'a ça veut dire, année après ce qui est fini. Moune moun 1989, il faut nous comprendre que la Jésus a couru sur nous, il faut nous faire un jour. C'est ce bien-aimé, important pour expérience. raconter l'expérience. Moune 1990, la qui fini ensemble avec 33, qui peut tomber dans 34, comment y ce qu'on réagit Comment faire et nous, pendant dernier moment, là bon série de mesdames qui les réseaux sociaux. on série de monde qui ont 50-60 ans, nous ne pas comprendre. Ils dit, si côté, nous-mêmes, retraite. nous, nous, nous, nous, nous ne comprenons pas le phénomène ça. Et nous avons un équipement qui envahit les réseaux sociaux et qui s'est côté de côté. Nous avons une série de dames missionnaires qui envahissent les réseaux sociaux et qui s'est de côté, qui côté. Nous ne comprenons pas. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons fouillé les racines. Nous avons un côté problème dans la sortie. Qui t'explique Sur Son série de personnes, les autres ont commencé à L'âge de 18 ans, dans l'époque, ça, ou qu'on est. Si jeudi 60, 40 ans, c'est pas même. en a 60, en a 40, en a 45, en a 50, 65 pour aller. On pas pa passer le même moment ensemble avec nous. On ne histoire pas Et on la pas comme ça. Et dans l'époque, te a 18 ans, peut pas ici, c'est que les gens même, je n'y pas de focus nan des garçons, je pas de comme ça. C'est l'amour te faire parler. Vous avez compris Donc, à 18 ans, vous avez à trouver un petit garçon. Vous avez un garçon. c'est un petit garçon. Vous ça Vous à 65 ans. y à ma bozien. Donc, frère c'est ça bien aimé. dans moment Moun sa très te fidèle, c'est belle, tigas gars, ils ont cherché. maman, yo, à papa, ils ont parlé ensemble avec yo. Ils ave yo dit, gauche, ont dit, droite Yo dit, yo dit, e moun dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils avait dit maman empêche au brinégon est-ce qu'on de dit? maman empêche ça que fait maman empêche au brinéglamême oh oh tete. ah bon maman empêche au brinégon parce que ou même les papas qu'on a fait le douze est-ce qu'on est que, ouais, contre corruption comment commence peut ici a la traque, qu'on a fait le Non, non, reprends pour faire ma ma chérie, m'a pas compris. a fait Mboko jame saisi comme ça. Un An maman empêche au pour gao, il Le pas pouvoir faire le ou pas qu'on empêche pêché, il va pas empêcher au tout. <laughs> Tale. Ça ca passe dans le monde comme ça non non non non non mboko jame saisi comme ça. Ou wala ple de mette tout monde dormi même quand ensemble avec nous ça cap passer nous ça cap passer mais kounya la ti fi a balé a babier maman l'empêche le prendre parce que lui même l'envie doustou et bien frère c'est ça bien mais c'est comme ça moun oué journée jodi jodia, qui envahi qui pa ba espace c'est comme ça et dès qu'on a répondre grand yo. Les hautéguins 18 l'année. Yop a grandi. Mesdames ça ne a pas ici na époque ça c'est t-shirt C'est chansonnette française. Yo qu'on attendait nou nous nous c'était moment yo. Une journée y avait un bail qu'on sent quoi. Et puis quand là 22 ans. Z'affaire fille de là a commencé de poser la tête. Ils a commencé de faire des expériences extraordinaires on est ensemble avec qui grand yo batay pou jone nek ki gen ki au sorti nan moment te gen sal cinéma ou ka lan ciné ou moment sa yo tombé dans 30 l'année ça qui passé yo dit ah là nous fin trip petite nous fin trip faut que nous gérer nous pas fait là si yon pot kon fè piti, yon a bataille. Pour wè comment yon capable jouen ou gen piti. Yon vin min business à trente ans. Mode moun sa yon. Et puis, moun sa yon toujours du mouè même. Pannon sec nèg marié. Yon pannon bagay kon sa du tout pepa isien. Et sa ki grave que ke. pa pannon nèg sot pas pendant imbécile. Faut que nèg la gay potentiel. Nèg la ka pa gros gros l'argent. Mais faut que yo wè avenir la belle. C'est comme ça yo réfléchi garçon. C'est comme si papa ici, il a passé un crayon garçon, mais comment pour bon Dieu t'a voyé le pou Depuis 18 ans comment commence à faire Mais à 30 ans là ça il va garçon yo a besoin. Et vous prenez le dans 40 ans, Vous le pape jouer besoin, mais vous toujours, demoiselle, que ce des vous comprenez. Vous mesdames, vous êtes mûrs, Vous mûr, mm? faites expérience, vous avez bon sens, vous avez Et l'on tombe dans 40 ans, vous avez maladie pour prendre. Vous comme ça, vous retournez dans <laughs> action. Là, nous y ex, trié ex, Vous comment? Vous êtes capable de sauver un graine d'un Vous passé déjà. Vous pas joindre. Là, pas Mais tout le temps ça, Vous femme indépendante. ou indépendante Yes. C'est comme ça. Vous voyez? nous Vous êtes en costume. Vous avez besoin a qui avenir, qui potentiel. ça me Mais pas besoin n'importe qui Là, on commence à attaquer 48 pour tomber dans 50. Je dis, 4 monsieur. Là, viens dans la prête hein, hein, dans et mes frères et sœurs bien-aimés, vous pourront tomber dans le nouveau nez. Et chaque fois que je vous dis, ils retourner dans le nouveau nez. Même jean Oué, balam téma dê pou le rené de nouveau et c'est comme ça mesdames ça vous va le faire vous va le de nouveau vous va ramasser une série de petits garçons dans berceau ti 18 ti 50 ti 18 ti 25 ti 28 30 ans trois requ pour eux ouais ti baï gros ti viande fraîche les comme ça ouais ils sont avec un jeune petit garçon il y un restaurant des grands lames de restaurant tu comprends Yon en plage pèp ayisyen et konsa yo ap géré kozé yo, konprann bagay yo. Yo pa nan cassave même. Tout la sendou non tande se ti krip ti krip yo ap retire cassave. Yo bezwen, madame y ap pran plaisir. Yo pa nan gran moun non. Se chen ti garçon yo besoin OK? Yo bezwen nèg wè sam di la, devant yo du et puis derrière yo fait en béton. Tu comprends? Yo très dur, yo pa nan nèg gros vent. Yon en bagay konsa. Ah non bagay konsa ditou. Et frère, c'est ça ce bien aimé, le oubral tombe dans 35 l'année. Kou n'y a là, pas y ti, des jeunes garçons garçon qui n'a 25, 27, 28 qui n'a mais ou non. Li même la besoin faire petit, c'est vrai que la joui la j'en Mais sou pas kabal petit, il pas de karret Non, Non, pas prêt avant, mon cher, et là ou oubral commence dans 50, 50 montées, oubral prend ça qui relè mou Donc, en ce sens, Charles oubral commence à baisser grand mou, à ranger et eh bien, qui ça qui pral passe le kon sa? Ti jen gason, pral brise ke yo. Le ti jen gason fin brise ke yo. puis eh bien, s'entendez à peu par ici. Se même moun si la sa yo, qui pral transforme tete yo en dam missionnaire. Ah ah, wop ka si pote l'église la. Moun sa yo nan tout service yo toujours la peu par ici. Se yo même ka baye conseil ak la jeunesse tu comprends? y a baye conseil ak la jeunesse. C'est on même qui toujours devant avec Bagné l'église là non mais yo y a fait. Depuis qu'on bouche, on se le chante, y a chanté. Moi, c'est pelle et voyageur. Moi, je ne pas prêté tout en sous la terre. Et moi, je avec assurance ce que je Jésus. Ah, moi, c'est toujours devant, bon, on ne peut pas ici. On y a chanté. Sous-je, pas d'missionnaire y a quand même donc nous capables de comprendre qui s'est passé qui fait nous ouais pendant dernier moment là ou capables ouais réseaux sociaux envahis en série de monde qui t'a supposé là y a bail conseil hein y a dit la jeunesse mais ça qui t'a supposé fait c'est au même cap dit la jeunesse nous les connus bonne côté pour nous faire causer un paysien mais côté où t'as commencé eh t'as la maman pas ka poser ma question comment l'a fait douce hein? tu vite la fâchée excité l'a crié encore est-ce qu'on a décauser Y'a un de chaud non, non besoin Est-ce qu'on a de corruption a commencé? Il y a des problèmes, chérie. Et puis, s'entendez, on prend le nez, le nez, le nez, le nez, on avance, puis vous, mais nous posons rivière sous nous, et puis nous remet Jésus qui reste là. Et puis non service, ou de pinga ou gaspille et en ou si jodi à autre alléluia. employé et tant ou et bien, non tout va juger à la fin. Pinga ou pinga ou gaspille. Eh yo parle de choses de pinga ou gaspille. Ahahah. <laughs> Alors tria kabula dans l'évangile oui. yo, difficile, papa haïtien. Non, yo, extrêmement compliqué, le pays ici Donc mes chers, apprenne tant de parents nous. Apprenne tant de parents nous. Contrôlez la vie nous. Elle a <laughs> traca pour la vecaïté dans le pays. Ça va yo difficile. Tu de la fache neve. Al la justice, t'en toutefois, parents un peu, traca pour la vecaïté, papa. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, moi, je suis content de vous Comment moun sa yo souvent fini? Et qui problème yo pral bay la sa, la société à la fin? A se l'or, a se yo même qui fin passe tout, qui fait tout genet dans la république. Ou même l'or a vini, gade nou a, ou a voye tifle, ou te kadjou, mais comment poufè, pou, pou pa tombe na à gauche, pou la, pour a pas nou pa Mais non, c'est tri pota y se ve yo a ve yo, a la traka pou la ve kaite. Donc, moi je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs et geyon urgence donc suis obligé déplacer. Nous moi aller, m'a quitter ou nan papa mon dieu parce que c'est lui même celle qui est capable de protéger ou, ou la vie et la santé. Rete connecté et passez bon fin année n'a croiser demain si Dieu veut dans une émission spéciale à 7 heures encore. Moi men en, en pile et non pas Foucault restez connecté. Au revoir à la prochaine. Bon dimanche. Et bonne semaine.